Bien, Alors, dans la petite formation précédente, vous avez vu qu'on peut passer sur une page quand on entre les mauvais identifiants, mais vous allez me dire que ce n'est pas vraiment ça qu'on veut, parce que ce qu'on aimerait, c'est si les identifiants mauvais, sont mauvais, on aimerait afficher un message à cet effet pour l'utilisateur, juste au-dessus du des mauvais identifiant. Alors... On peut faire ça, et c'est ici qu'on va faire entrer en jeu ce que vous attendez depuis si longtemps, les panneaux dynamiques. Suivez attentivement, parce que c'est ici qu'Axure commence à devenir un petit peu compliqué. Le panneau dynamique va servir pour euh, mettre le message d'erreur. Donc la première chose, c'est qu'on va aller chercher un panneau dynamique et on va le placer sur la page. Bon, le message d'erreur va apparaître à peu près comme ça, à peu près comme ça sur la page. Vous voyez que ici en bas, maintenant dans le gestionnaire des panneaux dynamiques, nous avons la, page, la mention de la page login et l'apparition d'un panneau dynamique. Alors, la première chose, c'est lui donner un nom. On clique d'habitude, deux fois lentement, et on appelle ça message d'erreur. Vous voyez qu'il a un état. Il a toujours un état par défaut. On peut mettre plusieurs états, ça c'est justement l'intérêt des panneaux dynamiques. Mais pour l'instant, on va utiliser seulement un état du panneau. Alors maintenant, il y a encore deux choses à faire. Parce que premièrement, nous avons placé le panneau au-dessus du, euh, du, du champ. Donc, ça cache le son et personne ne pourrait euh, taper dans le champ s'il y a quelque chose qui est placé par-dessus. Donc, on va utiliser le bouton ici pour le mettre en arrière-plan pour commencer. Voilà. Alors maintenant, on va mettre le message dans le panneau. Et c'est ici qu'on va aller dans l'état 1. Donc ça, c'est un des états du panneau. Et euh, bah, l'état du panneau, ce sera un panneau avec un message. On met une étiquette, c'est juste un bout de texte. On le met peut-être un peu plus grand. On le met en gras. On le met en rouge. « Veuillez saisir les bons identifiants ». Pas très inspiré comme message, je suis sûr que vous allez penser à quelque chose de mieux. On va monter un peu, avec les flèches évidemment. Voilà, donc ça c'est très bien. On a notre panneau avec notre message. On va revenir sur la page de login. Oh, oh, non, ça c'est pas terrible parce qu'on ne peut pas montrer le message d'erreur. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va le cacher. On va masquer le panneau. Donc là, du coup, dans lecture on voit où il est. Mais euh, si on génère la page, on ne verra rien. Donc maintenant, ce qu'il faut faire c'est de changer l'action sur le bouton « Valider » pour faire apparaître le message correctement. Voyons voir comment ça marche. Je sélectionne d'abord le bouton, et on va changer le cas de figure « Mauvais identifiant », ici. Donc, je double-clique dessus. Bon, celui-là, on va le virer, parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va ajouter quelque chose d'autre on va ajouter la définition de l'état du panneau. Ben, il n'y en a qu'un, donc on choisit ce panneau-là. On va sélectionner l'état 1, c'est le seul qui a sélectionné, et on va dévoiler le panneau s'il est réduit. Et on va dire que les autres widgets vont euh, en dessous, du panneau vont être poussés par l'apparition du panneau. Je clique sur OK et on va voir si ça a marché. Donc, on se connecte, on valide, on choisit les mauvais identifiants et voilà le panneau apparaît en poussant les widgets en dessous, vers le bas. Formidable, n'est-ce pas